Bon. Alors euh, va bien d'espire la semaine passée Aïe aïe Tu un en gomme pas à la maillon euh... Ah ok, je Donc... pas pas la maillon Ah ben je sais pas euh... le cours Pardon Pardon, Pardon? J'ai pas le cours pas Ah le cours. La nonna ci chiamo differenza si la tua amie. D'accord. mais regardez regarde pas, mais y a des coups moi aussi ça m'arrive, quand on a un ou un câliné, ça c'est une parole la propre et belle à faire parler là je suis amoureuse, c'est beau ça, celui à qui je fais des câlins, tu vois, câliné et câliné, et bien Coura pas ici, des il y a des problèmes à l'organisation.